Pour nous, c'est un peu le plus grand team building qu'on ait pu imaginer. Corporico, ça crée un environnement hyper sympathique à travers des jeux en ligne. On peut vraiment impliquer 100% des collaborateurs. On est 25 000 dans le groupe Fnac Darty. On a des salariés au siège ici à Ivry, On en logistique, en magasin, à l'international. Il y a vraiment un problème de fédération des collaborateurs au sein des entreprises, quelles qu'elles soient. Et c'est pas évident de créer une cohésion au sein du groupe Fnac Darty. C'est vraiment des enjeux de marque employeur, de fidélisation des collaborateurs, d'engagement des salariés. La convivialité, la qualité de vie au travail, c'est très important pour nous. Et donc Corporico nous permettait d'apporter un petit peu de fun dans cette vie d'entreprise. On leur propose de créer un concours de pronostics lors des grandes manifestations sportives pour fédérer les salariés. Corporico, c'est la première plateforme de team building en ligne pour les entreprises. Le sport, c'est vraiment un domaine qui va vraiment fédérer tout le monde au moment où on commençait à préparer la Coupe du monde de football masculine. Nos collaborateurs jouaient sur des, des bouts de papier, sur des tableaux. On leur a vraiment dit « prenez la parole sur cet événement, vos salariés vont adorer ». On a eu cette proposition de « professionnaliser » un petit peu les pronostics via un site internet, une appli, de pouvoir suivre vraiment les résultats de chacun. On n'avait pas besoin de compétences footballistiques particulières, tout le monde pouvait participer. On s'est rendu compte que les meilleurs pronostiqueurs ne sont pas ceux qui généralement suivent tous les matchs de foot ou ceux qui s'y connaissent au football. Ça permet de créer des sujets de discussion, ça permet aussi que, le matin d'en parler un petit peu sur les résultats de la veille, les pronostics qu'on allait faire pour le soir, on se chambre un petit peu aussi entre nous suivant nos résultats. Il n'y a plus vraiment de hiérarchie. Un stagiaire pourrait très bien être amené à côtoyer dans le top 10 des meilleurs pronostiqueurs le Big Boss. Pour nous, c'est vraiment un événement clé en main. Corporico s'est adapté à nos supports de communication qu'on utilise au quotidien. On fournit une solution qui est totalement personnalisée, qui est aux couleurs de l'entreprise. On s'occupe de toute la partie SAV. Il y a un account manager qui est dédié à chacun de nos clients. C'est une collaboration forcément qui se passe bien puisqu'on a réitéré l'opération à l'occasion de la Coupe du Monde de Football Féminin. Cette année, la nouveauté, c'était une application. Ça nous permettait de toucher une nouvelle population plus mobile, en magasin, en logistique, qui ne sont pas forcément derrière un ordinateur. On a plus de 500 clients, avec la moitié du CAC 40. Nous, notre collaboration avec Corporico, qui a très bien fonctionné au niveau du groupe, on a un très bon taux de retour. C'est important pour l'ambiance de travail, très fédérateur à ce niveau-là.